Bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour tester la fonctionnalité sondage de la classe virtuelle. Alors Pour tester cette fonctionnalité, il vous faudra d'abord cliquer sur le panneau Collaborate, donc qui se trouve en bas à droite ici. En cliquant sur ce panneau Collaborate, celui-ci s'ouvre sur la droite et vous avez différentes icônes. Vous pouvez donc voir quels sont les élèves qui sont présents et qui vont participer au sondage, puis cliquer sur le partage du contenu à droite pour pouvoir ensuite cliquer sur Contenu secondaire et commencer un sondage. Vous avez donc deux possibilités. Aujourd'hui, nous verrons simplement les questions dichotomiques qui euh, ne permettre comme réponse que oui ou non, ces euh, réponses sont préenregistrées et elles sont non modifiables pour ensuite indiquer la réponse. Attention, vous n'avez que 110 caractères maximum et euh, il vous faut taper le, le, le texte en même temps que la classe virtuelle. Moi, je vous conseille de faire un copier-coller d'une que question que vous avez préenregistrée au préalable sur un traitement de texte. Je vais donc copier-coller ma question et vous allez donc voir apparaître « Est-ce que vous m'entendez ?» qui est une question que je pose régulièrement en début de classe virtuelle. Vous allez pouvoir ensuite cliquer sur « Commencer » en bas à droite afin que... Que le sondage apparaisse à l'écran et lorsque l'on appuie sur commencer vous allez donc voir apparaître ce sondage à l'écran au centre donc euh, sur la partie euh, sur la partie visible pour les élèves donc ça c'est euh, côté professeur côté élèves vous allez voir ce que ça donne donc les élèves vont pouvoir répondre en cliquant sur oui ou non donc j'ai créé trois élèves factices pour participer à ce sondage qui répondent et côté professeur on peut savoir quelles sont les réponses des élèves en cliquant sur la liste des participants donc là par exemple je vais pouvoir voir que les deux premiers élèves ont euh, dit oui ils entendent bien le troisième a répondu du nom. Pour la personne qui reste, donc le 1 qui reste, il s'agit du modérateur de vous-même, que vous pouvez participer au sondage ou pas. Là, en l'occurrence, vous ne participez pas. Euh, ce qu'il qu est possible de faire ensuite, ça va être de faire afficher euh, les réponses de ce sondage. Donc euh, là, les, les réponses vont apparaître en violette et elles vont être visibles aussi pour les élèves. Côté professeur, vous pouvez mettre fin à ce sondage de différentes façons. Euh, vous pouvez aussi d'ailleurs faire euh, euh, disparaître le sondage si vous voulez montrer une image derrière en cliquant sur l'icône à côté du personnage à la main levée. Pour mettre fin au sondage, il faut donc retourner dans euh, le partage du contenu. Vous cliquez à nouveau sur sondage. Le questionnaire est actif en cliquant dessus et en appuyant sur le petit carré dans le je vais mettre fin au sondage, ce qui est obligatoire pour lancer un autre sondage, qu'il soit à question dichotomique ou à choix multiple, ce qui fera l'objet d'un autre tutoriel.